Salut à vous qui pouvez encore voir mes vidéos, et puis bah ben, salut à vous les mineurs euh, dont Youtube a l'air de penser que la Monarchie de Juillet c'est pas du tout pour vous Aujourd'hui je fais une vidéo que je pensais honnêtement jamais faire, donc je vous tourne ça vite à la rage juste pour vous expliquer ce qui vient de se passer En fait, euh, ben, ce matin on a sorti l'épisode 7 de la série euh, sur 1814-1848, Bon, un épisode tranquille sur les années 1830, euh, je pensais vraiment que ce serait un truc bien bateau, je pense qu'on l'avait bien travaillé, et puis on a appris que Youtube euh, l'interdisait au moins de 18 ans pour nudité et contenu à caractère sexuel, et là j'avoue qu'on voit pas, même dans l'icono, on voit pas, autant la dernière fois je pense qu'on vous avait mis la liberté guidant le peuple, alors là, comme il y a deux bouts de nichons, peut-être que ça aurait pu déplaire mais là on voit pas Alors je me disais, c'est peut-être parce que j'ai un langage un peu fleuri et tout, mais non, le, le truc dit bien nudité et, et contenu sexuel, alors on, on comprend pas J'ai déposé un recours en expliquant que non, c'était juste une vidéo sur l'histoire du 19ème et que je voyais vraiment pas ce qui pouvait poser problème, et Youtube a confirmé que non non, euh, je pouvais pas faire appel, ils m'ont pas dit ce qui posait problème ni rien, ils m'ont juste dit voilà, euh, c'est une vidéo euh, érotique, allez hop, euh, moins de 18 et donc, ben je n'y comprends rien Tout ce que je sais, c'est que ça a évidemment salopé complètement le départ de la vidéo, hein, puisque c'est la moins vue là de la chaîne, ou à part les vidéos d'annonces que personne regarde, donc euh, c'est assez nul, et c'est bon, je vais, je vais pas commencer à me, me plaindre là-dessus, parce qu'honnêtement, les, les statistiques, je, je m'en fous un peu, mais par contre, je trouve que c'est intéressant, parce que ça m'envoie me une réflexion que je voulais déjà avoir de base avec vous, qui est notre dépendance vis-à-vis -vis des plateformes, parce que très clairement, euh, en tant que consommateur, on est dépendant de ce que YouTube nous met sous les sous le nez. Euh, vous êtes dépendant de si euh, YouTube décide de faire apparaître mes vidéos ou pas dans votre fil euh, d'abonnement, de recommandations, etc. Et là, très clairement, bah, c'est un épisode qui sera a priori recommandé à personne ou en tout cas à pas grand monde. Donc, euh, ben... Ça rappelle que, ouais, euh, vous êtes dépendant de Youtube de ce point de vue là, je suis dépendant aussi, et que c'est bien d'en sortir de cette dépendance Donc moi, comme je vous disais déjà dans d'autres vidéos, comme j'ai quitté Twitter, comme Manon arrête d'alimenter Facebook, parce que bon, Facebook, voilà... Euh, bah en fait, euh, notre moyen de communiquer maintenant avec vous, et de vous tenir au courant, c'est avant tout la newsletter, donc je vous renvoie vers le lien qui est dans la description, une fois par mois, vous savez tout le contenu que j'ai sorti, que ce soit sur Youtube ou ailleurs, parce que c'est un point important Si vous n'avez pas envie de vous créer un compte Youtube pour euh, valider que vous avez bien plus de 18 ans, pour voir ma vidéo euh, visiblement euh, très érotique, et eh ben euh, vous pouvez aussi aller les voir ailleurs, parce qu'en fait, euh, nos vidéos elles sont sous licence libre de toute façon, donc vous pouvez les ré ailleurs tant que vous indiquez d'où ça vient, euh, et donc... Euh, vous pouvez aussi les voir sur Skepticon, puisqu'il y a quelqu'un qui les y met systématiquement, donc c'est une instance de Peertube, euh, c'est une plateforme libre, sans pub, donc euh, n'hésitez pas à y aller Nous, honnêtement, on s'en fout d'où vous allez nous voir, parce que de toute façon on modétise nulle part, donc euh, les vues ça nous change pas grand chose, tout ce qui change pour nous, vraiment, pour nous aider, c'est les dons, donc euh, hésitez pas à nous faire des dons, ça il a pas de problème, et si vous en faites, hésitez pas à vérifier régulièrement qu'ils continuent à être bien pris en compte, parce que très souvent, il y a des dons qui finissent par être refusés quand votre carte expire ou ce genre de choses... Mais en tout cas, euh, très clairement, vous mangez pas de pub en croyant nous aider, ça change rien, non non, surfez avec un bloqueur de pub et éviter de vendre du temps de cerveau disponible aux annonceurs, c'est pas la peine Donc euh, bon ben voilà, c'est ce que je voulais vous dire avec cette petite vidéo, euh, pensez vraiment euh, à vous abonner à la newsletter, comme ça vous avez pas de problème pour nous suivre, si jamais un jour Youtube fait vraiment n'importe quoi, il paraît qu'ils mettent de plus en plus de pubs sur nos vidéos aussi, alors qu'on les monétise pas, ce genre de choses, euh, ben comme ça vous pouvez aussi nous voir ailleurs, y a pas de souci et surtout, ça nous permet d'avoir, nous, le contrôle de ce qu'on publie en vous rappelant ce qu'on a sorti, et vous êtes sûr de rien rater tant que vous recevez vos mails mensuels Et vous en recevez qu'un par mois, donc euh, on vous spamme pas, il a pas de souci. Donc voilà, c'était une petite annonce comme ça, j'espère qu'elle sautera pas, parce que j'avais mis un commentaire justement pour parler de PierreTube en épinglé sur la vidéo censurée, et, <rire> et le commentaire a disparu aussi, donc je sais pas ce qui se passe je comprends vraiment pas pourquoi ils ont décidé de faire sauter cette vidéo N'hésitez pas à m'éclairer Moi, ma seule théorie, c'est qu'ils ont pris le fait que j'avais une tête de gland un peu trop littéralement, mais voilà, euh, je, je comprends pas, euh, c'est débile Je crois que Youtube essaie de rattraper Twitter depuis qu'ils ont été repris par Elon Musk pour voir qui peut avoir la plateforme la plus con possible, mais c'est pas possible, non, vraiment, c'est débile mais on va continuer quand même, hein, et puis euh, bah ouais, je reviens bientôt euh, tourner les prochaines vidéos, puisque là j'ai déjà écrit les épisodes sur les années Guizot et puis sur la révolution de 48, donc euh, ça va être tourné un jour, et puis monté dans les temps qui viennent À la prochaine